L'amour du web m'accompagne énormément et m'a accompagnée aussi au niveau de la création de mon site internet. Je ressors de leur formation reboostée. Ce sont des gens qui sont très sympathiques et qui ont beaucoup d'empathie. Je les adore. Ce que j'ai aimé avec l'amour du web, ça a été l'approche, le, le suivi, les conseils, surtout, source d'inspiration. Voilà, le côté professionnel, réactif. Voilà. Il est toujours à la pointe de, ta, de la technologie pour proposer la petite application, le petit module qui va bien pour gagner du temps. Et aussi, surtout, parce qu'il y a toujours une petite pointe de fun et que j'adore travailler avec lui et toute son équipe. Donc, accompagnement digital et web marketing, un conseil personnalisé de la de l'agence de l'amour du web dès le début pour nous orienter sur nos différentes cibles pour remplir le palais des congrès et le parc des expositions à l'Orient. Avec l'amour du web on a trouvé donc un partenaire dynamique à l'écoute de nos besoins et qui a su répondre à toutes nos, nos attentes en matière de, du commerce. Pourquoi l'amour du web L'amour du web c'est l'impensable, réalisable, le tout assaisonné d'humain Ici on est plutôt dans une société je pense euh à taille humaine, ça c'est important et, euh, et à l'écoute des, euh, des besoins euh, bah, de nos clients finalement. Donc euh, l'Amour du Web pour moi bah, c'est un petit peu comme une petite famille. Avec l'Amour du Web ce qu'on a beaucoup aimé c'est l'adaptabilité, la réactivité, le suivi et également euh, qu'ils puissent répondre à toutes nos questions, même euh, annexes, euh, aussi bien pour les flux bancaires sur les e-shops. Euh, voilà, on s'est sentis vraiment accompagnés. Alors pourquoi je recommande la Morgue C'est une équipe sympa, ils sont jeunes, ils sont hyper compétents, ils sont au courant des nouvelles tendances. Donc euh, si vous voulez être au top, ayez confiance, allez-y.